« Bonjour, je viens vous parler de cette nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce dimanche 21 janvier, 21 janvier 2023. » Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune C'est, vu de la Terre, une conjonction, donc les deux planètes sont dans le même axe. Hein. Le Soleil et la Lune sont dans le même champ visuel, conjonction, hein, et très précisément en tout début du signe du Verseau. Donc, elles se réalisent très concrètement ce dimanche 21 janvier à 1 degré du signe du Verseau, et très précisément à 20h54 en temps sidéral, il y a une heure de différence par rapport à Greenwich, donc en fait c'est 21h54, pour simplifier, 22h ici en métropole, les deux vont se trouver... Dans le même axe, la nouvelle lune, voilà. Qu'est-ce qu'elle engendre Alors, elle apporte une nouvelle lune, une conjonction, hein, entre soleil, et conscience, vitalité, énergie, lumière, lucidité. Hein. 22h, on ne la verra pas, on la verra le lendemain, peut-être un peu vaguement. Mais, et également, nos parties profondes, émotionnelles, nos mécanismes parfois archaïques, mais, mais tout ce qui est le reflet de notre histoire, de notre vécu, de notre quotidien, de notre univers émotionnel profond, affectif, tout simplement. Donc quand on me réunit les deux, on redémarre un cycle pour 28 jours, ce cycle se réalise, ce démarrage de cycle se fait en verso, verso c'est une période, c'est un cycle au moment de l'année, un signe d'air, un signe de contact, un signe d'ouverture, un signe de créativité, de nouveauté, d'originalité, c'est une sorte de logique de redémarrage, de, ouf, de libération, d'ouverture d'esprit dans tous les cas, parce que c'est le premier ressenti que j'ai dès que j'évoque le verso, ouverture, liberté, créativité, nouveauté, voilà, donc, pour qui cet apport de nouvelle lune est-il éminemment positif, porteur, constructif C'est ce qu'on va regarder dans un premier temps. Excellent pour mes versos, on démarre un nouveau cycle. Excellent également pour mes deux autres signes d'air, c'est votre tour. Mes balances, mes gémeaux. Verso, gémeaux, Balance. vous prenez de manière optimale ce démarrage de nouveau cycle d'un mois tout ce qui se met en place actuellement est bon à prendre, appuyez-vous dessus, essayez de consolider, essayez de trouver votre axe. Là, on peut démarrer sur des très bonnes bases. Et puis également pour les deux secteurs du ciel, je parle maintenant de secteur du ciel, parce que euh, quelles que soient les planètes que l'on ait dans un secteur du ciel, en Bélier, on peut avoir plein de planètes, Soleil, Mercure, Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, enfin il y a plein de trucs qui sont possibles, plein de planètes possibles, et à chaque fois, quand je dis... Pour mes béliers, pour mes taureaux, etc., ça concerne tout ce qu'on a comme planète dans le secteur en question, bien évidemment. Et ça a donc une incidence en fonction des planètes qu'occupe le secteur. <rire> je, vais, je vais essayer de simplifier. Bref tout simplement, belles énergies, on le refait pour mes signes d'air, donc j'ai dit Gémeaux, Balance verso, et également pour les signes à 60 degrés en amont en aval, qui vont être mes Sagittaires et mes Béliers. Vous cinq, belle amorce pour, ce, pour une période d'à peu près d'un mois, qui se met en place à partir de ce dimanche soir hein, du 21 janvier. Il y a ça dans le ciel. Après, il y a également... Mercure, la communication. Alors, Mercure est encore... Parce qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Alors, juste avant, pardon, je fais un, un retour en arrière. Si la nouvelle lune se réalise dans le signe du Verseau en tout début, attention au risque de fatigue, voire d'agacement, voire d'impatience pour trois séquences du ciel. Ceux, les débuts, donc, Taureau, début, bien évidemment, lion, et bien évidemment, début scorpion. Vous trois, nouvelle lune en opposition ou en demi-opposition en carré, cette soirée du dimanche 21 soyez souple, hein, prenez du recul, de la distance, vous auriez tendance à prendre les choses beaucoup trop à cœur. donc essayez de passer un dimanche soir le plus zen possible un lundi matin aussi ça serait bien, voilà c'est dit pour vous trois mais c'est tout qu'est-ce que j'ai d'autre Mercure la communication est en Capricorne durant encore euh, pas mal de jours hein, là, euh, il est resté longtemps en Capricorne, ceux qui ont des planètes en signe de terre sont ravis Mercure, 8 degrés du signe, démarre à partir de ce dimanche 21 janvier, ainsi qu'il se poursuit, donc excellent en matière de communication, analyse, comporte, compréhension, assimilation, échange, clarification, Mercure Capricorne n'a pratiquement pas son équivalent pour dire ce qu'il a à dire dans les faits de façon concrète, pratique, pragmatique, lucide, en, parfois en étant un peu rentre-dedans, mais au moins les choses sont dites, il n'y a pas un mot à retirer, il n'y a pas un mot à rajouter, c'est formidablement carré. On sait où on en est tout de suite avec ces positions-là. Voilà comment il colore le ciel. Donc, c'est l'antilangue de bois, Mercure en Capricorne. Il dit ce qu'il pense et c'est étayé sur du concret. Donc, excellent en matière de communication pratique pour mes Capricornes, pour mes Taureaux, pour mes Vierges et pour ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, qui bénéficient des angles protecteurs, bienveillants, de soutien de l'instant en question, pour mes Scorpions et mes Poissons. Mes Scorpions Attention, quand vous avez l'esprit aiguisé, vous êtes redoutablement efficace, ne le soyez pas trop, aimez Poissons, c'est bien, parce que vous qui êtes d'une intelligence émotionnelle, intuitive, affective, le fait d'appuyer en étant le plus pratique possible en fonction de ce que vous avez à dire, filtrer les émotions pour leur trouver un sens avec des mots précis, l'intérêt, il est réel, avec cette position-là, appuyez-vous dessus, c'est très bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre Vénus, l'amour. Ah, ah. Vénus, l'amour, et euh, en même temps, hein, à partir de ce dimanche 21 janvier et pendant encore quelques jours, ah, on a le signe du verso. Vénus, l'affect. Vénus en verso, l'amitié amoureuse. Vénus, les élans affectifs en verso, humain. Intellectualisé souvent, euh, axé sur un principe de respect de l'autre, d'humanité, de, de respect de la liberté, d'amitié, c'est très très important, très intéressant Vénus en verso. Ça en général, ce ne sont pas des Vénus envahissantes, ce sont des Vénus qui ont tellement besoin d'être autonomes qu'ils euh, prennent grand soin de ne pas faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse, en gros ils ne sont pas envahissants, ils aiment bien leur liberté, mais en matière de, de qualité d'échange humain, c'est très très bon. On peut avoir des relations, encore une fois j'aime cette notion, Vénus l'amour, verso l'amitié, amitié amoureuse. C'est un ressort qui fonctionne bien et nous colore tous collectivement de cette douceur relationnelle. Donc, excellent sur le plan affectif, pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances, et toujours 60 degrés en amont en aval, pour mes sagittaires et pour mes béliers. Charme pour vous cinq, charme. L'affectif est plutôt favorisé en ce moment. Toujours Mars l'action Mars, l'action, ben, toujours en gémeaux, hein, lui ne varie pas beaucoup. En revanche, il est reparti, ce qu'on appelle en marche directe. J'ai fait tout un léus dans l'horoscope sur les marches rétrogrades, les marches directes, pour expliquer le fonctionnement. Mars, l'action, le fameux, on retrousse les manches et on avance. Hein. Moi, je préfère un qui agit que dix qui réfléchissent. Hein. Enfin, ça dépend des situations. Mais globalement, le fait d'agir, c'est Mars et sa fonction, son job, son talent, son don. Se prendre en main, être moteur. Mars en Gémeaux dynamise, c'est le Mars Giver, comme je l'appelle, le Mars débrouillard, adaptable en Gémeaux. Il apporte une très belle énergie d'action pour mes Gémeaux, pour mes autres signes d'air, pour mes balances, pour mes Verseaux. mais également, quand il est en Gémeaux, pour mes lions agissez avec efficacité sans attendre le dernier moment. En ce moment, beaucoup de choses peuvent se débuguer, se débloquer, euh, se résoudre Là, en étant un peu adaptables. Et bien évidemment, mes béliers qui bénéficient aussi de cet aspect de Mars qui vous protège pour, euh, pour aller de l'avant, tout simplement, comme vous savez si bien le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai euh, Jupiter, Jupiter, 4 degrés du Bélier, Jupiter, planète de la chance, de la chance. 4 degrés du Bélier, Jupiter avance lentement, il est en Bélier jusqu'au 16 mai 2023, regardez mes annuels si vous voulez des dates plus fines, Jupiter, Bélier, chance, optimiste pour tous ceux qui ont des planètes en Bélier, également pour Mélion, mes Lions, mais magnifique soutien pour vous Mélion encore meilleur pour mes Sagittaires, parce que Jupiter, c'est votre planète maîtresse. Donc quand Jupiter, votre planète optimisante, positivante, dynamisante, vous permettant de voir le bon côté, d'extérioriser votre chaleur, votre, votre intégrité, mais en même temps votre optimisme et votre générosité, quand Jupiter vous veut du bien, il faut avancer, faut avancer. C'est vraiment le moment, là. Hein. Jusqu'au 16 mai, le ciel est plutôt dégagé pour vous. Profitez-en. Je suis très optimiste quand je vois Jupiter qui nous veut du bien. Saturne, la rigueur, le temps, Chronos. Saturne en ce moment est toujours en verso, 24 degrés, il sera là jusqu'en mars 2023, début mars pour le coup. Saturne apporte sagesse, profondeur de pensée à mes versos, même si vous fatiguez un peu. Les mêmes effets de sagesse, de visibilité sur le long terme pour mes autres signes d'air, de gâter mes signes d'air en ce moment. C'est votre tour. Pour mes balances, pour mes gémeaux, on voit loin, on voit plus loin en tout cas, c'est mieux. On voit les champs qui se dessinent, les objectifs à atteindre, qui s'éclaircissent peu à peu. Voilà la portée de Saturne lorsqu'il est constructif, c'est comme ça qu'il faut s'appuyer dessus encore une fois pour le gérer, intégrer cet outil permettant d'être sage, prudent, sobre, mais en même temps voir loin. Voilà la fonction de Saturne, en verso, il est heureux. Uranus, Uranus reprend sa marche directe. Il reprend sa marche directe, lundi 22 à 22h59, donc le lendemain de ce dimanche, donc lundi soir, le lendemain de cette nouvelle lune, Uranus, la planète de la nouveauté, des transformations, pour certains, des, des, des déclencheurs, des, des, des rats de marée, de, de, on, on bazarre tout avec Uranus, on change, hein, c'est vraiment la planète des révolutions, de l'électricité dit-on, c'est d'actualité, hein, tout, toutes ces mutations, souvent sociétales, avec Uranus, le, le, le, un peu le révolutionnaire, qui était en stand-by, en marche rétrograde, donc ralenti depuis mais des mois, des mois, des mois, la redémarre hein, à 15 degrés du taureau. Mais il apporte, au-delà de son influence de, de, de réorganisation un peu soudaine, il apporte une très belle énergie pour qui pour mes taureaux, indiscutablement. En plus, il est en plein milieu du signe là, à 15 degrés, il est en plein milieu du signe du taureau, donc il est extrêmement stimulant pour mes taureaux. Pareil pour mes vierges, pareil pour mes capricornes. Tout ce qui est part de créativité, soulagement, se libérer de ce qui pèse, c'est une période tout à fait délicieuse pour ça. Excellent aussi pour mes deux signes d'eau, qui sont à 60 degrés du taureau, très très bon pour mes cancers en ce moment-là. Ça arrive doucement mes cancers, patience. Les planètes vont évoluer dans votre sens, mais parfois ça prend du temps, et dans tous les cas, très très bon pour mes poissons. Les idées nouvelles, elles apparaissent les unes après les autres, et puis c'est un enchaînement, et puis ensuite il faut trouver les bons contacts pour les concrétiser, ça sera une idée à travailler, un, un point d'appui sur lequel je vous invite à aller creuser, trouver les bons partenaires. Voilà pour le ciel, euh, Neptune, 23 poissons, bon, et lui il est clair de son, de son intuition fine, mes poissons, mes scorpions, mes cancers... Mes taureaux, mes capricornes, Neptune, l'inconscient collectif, hein, le feeling, on est lucide sur ce qui se passe, on sait très bien, on sent, on voit, on anticipe avec une lucidité sans faille. Neptune a ce talent de vous imprégner émotionnellement des situations en présence pour sentir, tout simplement. Et puis Pluton, toujours fin du Capricorne. Il est d'ailleurs très proche du Soleil avec cette nouvelle lune, pour l'anecdote, parce que la nouvelle lune se réalise, on l'a vu, à 1 degré du Verseau, et 3 degrés avant, 3 degrés c'est rien en conjonction, hein, vu que quand on regarde le ciel, euh, cette, ce Pluton qui est à 28 degrés du Capricorne est donc à 28, 29, 30, 1 degré, donc 3 degrés de cette nouvelle lune. Donc Pluton, les rats de marée, les transformations, les mutations, les évolutions, les déclencheurs, les, les, les, les, les, la réémergence des pulsions profondes, la réémergence des enjeux les plus essentiels, les plus archaïques, les plus, les plus fondateurs, les plus fondamentaux, se réveillent avec cette nouvelle lune. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Voilà. voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Allez, je vous faire un petit tour sur les planètes en verso. C'est l'occasion, il y a une nouvelle lune en verso, je vous parle des planètes en verso. On l'a vu, chaque planète prend une couleur en fonction de l'endroit où elle est simplement, hein. au natal, et ensuite le jour où je vous ferai le prévisionnel, vous allez voir qu'elle prend aussi une couleur en fonction de l'emplacement dans lequel elle évolue, les séquences où elle évolue, en fonction des autres, donc c'est vraiment sur deux échelles que ça se résonne. Bref, les planètes en verso, lorsque c'est le soleil, objectif créatif indépendant, lorsque c'est la lune, là aussi j'ai un besoin instinctif de respirer de liberté, d'avoir du champ, lorsque c'est Mercure en verso, au natal, l'intelligence est ouverte, je les appelle les intelligences Prométhéennes créatives, on va bien au-delà de, de, des schémas apparents on creuse, on voit plus loin. Lorsque c'est Vénus, c'est l'amitié amoureuse et la liberté. Lorsque c'est Mars, on a besoin de liberté d'action pour être efficace. Lorsque c'est Jupiter, on place ses vérités d'expansion dans la qualité des liens humains et beaucoup moins dans la matérialisation des choses. Lorsque c'est euh, Saturne, on devient sage. Ha <rire> ha, la profondeur de pensée. Saturne est très très heureux dans le signe du Verseau, la profondeur de pensée. Lorsque c'est euh, Uranus, ben c'est les nouveaux, la nouveauté, les changements, les créatifs. Absolue. Lorsque c'est Neptune, on essaie de faire juxtaposer l'air du temps et la façon dont on appréhende ce qu'on pourrait lui apporter. Et lorsque c'est Pluton, il arrive le 23 mars 2023, on ne l'a pas vu jusqu'à présent, on l'a vu il y a 250 ans. Je me garderais bien de faire des pronostics pour l'instant, attendant d'être plus proche, mais en tous les cas, on est dans des évolutions de société. Il fait son tour en 250 ans, je vous ai fait plein de l'EU sur Pluton. J'ai pas hâte, mais je suis très intéressé, intrigué à l'idée de voir ce qu'il va nous apporter d'un point de vue collectif. Pluton, le, les transformations radicales ou la nouveauté. Voilà, c'était l'idée de fond. Euh, Olivier, j'ai eu des petits messages. Olivier, vous avez préparé une, un système qui permet, comme je donne beaucoup d'infos techniques, un système qui permet d'avoir de, de, euh, plusieurs vidéos où je vous donne des bases, des bases techniques pour comprendre, pour aller plus vite. C'est gratuit. Il y a un truc à cliquer en dessous de la vidéo. Euh, Olivier a, avait noté un bug. Donc Il y a, il y a je sais pas, peut-être 10% d'entre vous qui n'arrivaient pas à se connecter en cliquant dessus. Euh, il y avait un petit bug sur l'intitulé du titre. Je crois qu'il a réparé. C'est ce qu'il m'a dit. Je l'ai eu là. Il m'a dit, j'ai réparé. Il y avait un bug. Donc, tous ceux qui n'ont pas réussi à charger cette formation gratuite hein, qui était en dessous, là, à cliquer, normalement, c'est réparé. Normalement, ça fonctionne enfin. Et si ça ne fonctionne pas, c'est très rare. Parfois, il y a des incompatibilités informatiques qui nous échappent, mais vraiment, c'est très, très, très rare. En tout cas, si vous n'avez pas réussi la dernière fois, cliquez en dessous. Euh, toute la formation gratuite, elle est de nouveau accessible, normalement, sans aucun souci vous me direz. Voilà, je voulais vous raconter tout ça, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci <rire> pour vos partages, merci pour vos anti-messages et, et vos likes, voilà, ça me fait super plaisir, ça donne envie de bien faire, comme dame. Voilà, A on, pff, à très vite, merci, je vous prépare plein d'autres trucs.